Hey les amis j'espère que vous allez bien alors les amis si je vous disais aujourd'hui qu'il est déjà possible de consommer et on vous paye vous imaginez un peu tu chopes on te paye tu achètes la pâte dentifrice on te paye tu achètes les produits de ménage les, les, les savons pour laver les vêtements tu achètes même l'huile pour préparer chez toi on te paye à la fin du mois et comme si tu étais un agent bien, un agent, je ne sais pas moi, de, de, de, de brasserie. Donc, euh, c'est déjà possible. Hein. Il y a plusieurs plateformes qui le font euh, en Europe, mais ce système-là n'est pas très connu en Afrique où quand tu finis de faire les courses dans un supermarché comme Carrefour, on te dit qu'à la fin du mois, tu verses un petit salaire pour les courses que tu as eu à faire. Sachez que c'est dorénavant possible avec Vestige. Voilà les amis, Plusieurs personnes aujourd'hui gagnent de 100 000 à 2 millions de francs chaque mois juste pour leurs achats à vestiges. Et vous qui êtes des leaders, voici une opportunité où, même si vous ne savez pas comment revendre vos produits, pour ceux-là qui n'aiment pas le e-commerce, si vous êtes commerçante comme moi, là, je ne rate pas ce genre d'opportunité. Donc vous voyez un peu, mais attendez un peu. Avant de parler de ce qui suit, abonnez-vous d'abord, cliquez sur la cloche de notification, likez. Pour ne pas manquer les autres vidéos. Donc les amis, je suis en train de dire qu'aujourd'hui, il est possible d'être payé. Chaque fin du mois, vous recevez au minimum à partir de 5% chaque fin du mois de ce que vous aurez fait comme achat. Imaginez-vous les gens qui ont les supérettes. Imaginez-vous les gens qui ont les boutiques ici de haut. Imaginez-vous les gens qui ont les petites activités. Ou alors, ceux-mêmes qui ont de l'argent, ils ne savent même pas quoi faire avec ou comment faire pour multiplier. Tu n'as pas l'espace, tu n'as pas l'argent pour aller ouvrir ton petit call box quelque part au quartier parce que C'est compliqué. Gars, achète tes produits à vestige, les chez toi, publie, suffise, vous partage. Les gens vont acheter. Qui ne, qui ne va pas acheter un produit de ménage sachant qu'à la fin du mois il va recevoir les, les risounes Qui ne va pas acheter une pâte dentifrice à 1000 francs sachant qu'il va avoir les risounes parce qu'on va dire que non, il y a Colgadia, non, gars, on ne mange plus les marques aujourd'hui. On mange là où c'est moins cher et que ça te donne de l'argent. Donc aujourd'hui là, c'est l'opportunité que je te présente. Gars, pourquoi ça va mettre mon chapeau Non, c'est pour dire que non. Ça va, ça va, ça va faire. Boom. Moi, j'ai acheté déjà. Et comme dans chaque promotion... Là, c'est pas une promotion. Je vais dire, vous savez, les supermarchés, quand ils font les tombolets, les trucs tout là on vous dit, il faut faire un minimum d'achat. C'est la même chose avec Vestige. Mais l'avantage avec Vestige, c'est que c'est un hyper marque Ils font donc tout. Produits alimentaires, produits cosmétiques, produits pour mincir, produits euh, euh, de ménage, produits... Euh, pour faire le make-up, ils vendent, ils ont un euh, partenaire des grandes marques, ils existent depuis 18 ans, ils sont certifiés, ISO et toutes les autres certifications que vous connaissez qui peut avoir là pour faire le supermarché. Ils sont là et laissez-moi vous dire qu'il y a seulement un seul bureau en Afrique aujourd'hui et dans quelques jours, un deuxième va ouvrir du côté de la Côte d'Ivoire parce que le premier est au Ghana et j'espère que j'en ferai ouvrir un au Cameroun très bientôt parce que moi les affaires, non, là il y a l'argent ici là. Donc, les amis, si vous êtes intéressés par l'opportunité, je vais prendre le soin de vous laisser mon numéro de WhatsApp en description de la vidéo. Je vais vous laisser aussi mon adresse email en description de la vidéo. Donc, euh, voilà. J'espère que vous allez me rejoindre dans Vestige très bientôt et qu'on vous paie à la fin du mois pour consommer des produits que vous utilisez chaque jour dans vos maisons et à moindre coût. Quelqu'un m'a demandé, eh, c'est comme l'enrichissement. Je, je dirais que... C'est presque pareil, mais je ne sais pas si Longriche paye les gens à la fin du mois juste parce qu'ils ont fait les achats. Je sais qu'à Longriche, tu achètes des produits, tu te débrouilles à les vendre. Certainement, il y a des restaurants que vous avez et vous avez des prix préférentiels. Or là, non seulement tu achètes, tu consommes, tu as des restaurants à la fin du mois, tu es payé cash à la fin du mois. En plus de cela, les produits sont extrêmement moins chers, trois fois moins que ce que Longriche vous propose. En plus de ça, pour les leaders comme moi, pour ceux-là qui aiment faire du commercial, Sachez que le MLM n'est pas une... Le MLM, c'est le marketing. C'est comme prendre des commerciaux, les mettre en route. Ils partent publier les flyers. Ce jour, on n'en plus le temps là. Toi, tu es commercial, tu mets une publicité, Facebook là. Et tu vends tes articles. Il y a tellement de groupes. Et c'est très facile. Ce n'est plus nécessaire d'aller louer des espaces et tout. Et tout, et tout, et tout ce que le client veut, c'est avoir son produit disponible quand il vient te le demander. Même si c'est caché où c'est à toi de faire la prospection. Donc les amis, j'espère que vous avez compris ce que je vous présente comme opportunité aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vendredi ou samedi, je vais faire un Zoom meeting pour présenter l'opportunité en détail. Avec 25 000 francs, tu deviens millionnaire avec Steele. J'espère que tu m'as compris. Laisse-moi en commentaire, like et on se dit à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!